Je suis euh, retombée sur des pépites, voilà, mon ancien contenu et je me suis dit que ça pourrait être fun de le de le mater ensemble parce qu'il y a des gens qui disent que j'ai énormément changé, d'autres qui disent qui j'ai absolument pas changé dans mon contenu. On va pouvoir se faire une idée ensemble. C'était en quelle année ces vidéos Alors euh, j'avais <rire> j'avais genre 20 ans. Vous allez voir, je suis pas là pour euh, bâcher euh, mon physique. Enfin, j'ai plus dans les normes de social et les normes euh, de beauté. Je l'étais beaucoup plus avant. Euh, où je suis beaucoup beaucoup beaucoup plus mince, etc. etc. Bon, j'avais euh... Enfin, j'avais me... enfin, des TCA et on va en parler aussi ce soir de mon évolution avec les TCA. Il y a pas mal de vidéos qui ont été faites, même ces trois dernières années, euh, où j'ai des choses à redire, où je suis pas forcément hyper d'accord avec tout ce que je dis. Mais euh, j'ai appris dans la vie qu'il fallait pas avoir des, Comment on dit des certitudes parce que euh, rien n'est certain et on peut toujours euh, évoluer là-dessus. Euh, du coup, voilà. Je sais pas, âge, vous avez quel âge en 2013, mais personnellement, je, je pouvais chanter à 20 ans de Lori en étant super contente. Mais euh, je tiens vraiment à garder certaines vidéos de mon ancienne moi, comme on dit entre guillemets. Et euh, je pense que c'est important de voir euh, l'évolution des gens et tout ça et tout ça. Aussi, il y a un concept dont j'ai du mal, c'est euh, et je l'ai fait aussi, euh, c'est toujours de dire euh, ah maintenant je vais être moi-même, ah je vais être moi-même, genre couper ses cheveux, faire un changement physique et dire euh, maintenant je vais être moi-même. Il y a trois ans en arrière, et eh ben j'étais pas du tout la même personne qu'aujourd'hui, mais pourtant j'étais moi-même. Mais la moi-même de il y a trois ans, c'est pas la même que hein. maintenant. <rire> les miniatures c'est pépite déjà. Maintenant on va tâter euh, de voir s'il y a le son. Ok, j'ai les incontournables Azix Captain Blue que j'aime énormément. Qu'est-ce que tu fous C'était pas censé être une semaine banalisée sur ta chaîne. <rire> je, je, euh, je suis pas, euh, je, je suis pas, pas à l'aise. Hein. <rire> la même tête, mais pas la même. J'aurais peut-être dû regarder en, en, en, avant, euh, en avance. C'est ce jeu d'acteur. En vrai, des fois, on me disait « Ouais, quand tu fais la, la comédie et tout, c'est trop mal joué. » Je t'en Pas du tout. <rire> » Maintenant, je me dis « Ah, si !» C'est si gênant. Je... <rire> On dirait que j'ai 15 ans, hé hé. <rire> C'est vrai qu'on dirait que j'ai 15 ans, enfin 15 ans. J'en avais 20. Mais en fait, euh, je suis allée voir euh, la boîte à idées. Donc si vous ne Mais ma voix, j'ai plus la même voix, si. Encore vraiment désolée, mais 700 mails avec des pavés. J'ai l'air trop gentille à cette époque, j'étais vraiment une vraie connasse par contre. ne faites pas ça pour vous faire pardonner d'un garçon. Mais là, clairement, si tu commences ton message par je n'ai pas envie de faire ma première fois, soit euh, ton ex est un gros connard parce qu'il n'a pas à te forcer à faire sa première fois euh, pour X ou Y raison, soit deux... Euh, il y a vraiment de sérieux soucis. Je vous dis, fais ci, fais ça, ça fait du chantage, et c'est totalement interdit par la loi. La... <rire> c'est totalement a... interdit par la loi. Mais ma voix, elle me fait tellement marrer. Mais par contre, je suis d'accord avec ce que je dis, quoi. Pas ce gars-là, il se fout complètement de votre gueule. Et... Celle-ci, elle est aussi cringe. <rire> je peux pas vous faire, euh, vous faire les vidéos les, les, les plus cringe. Je suis déso, Je Un peu de dignité pour ma personne. Quel jeu incroyable <rire> Ce jeu d'acteur mérite un Oscar, mais grave sais, Jouer dans un film. Non. <rire> Alors, euh, le jeu d'acteur... Alors euh... euh, Vous savez que j'ai toujours rêvé de jouer dans un film, que pour ça j'ai fait 11 ans de théâtre. Vrai. Et que peut-être un jour vous verrez à l'affiche euh, en mode... <-s1> non. Ou pas. Mais voilà, j'ai toujours rêvé d'avoir une belle maison en chien. Euh, tant concernant les enfants, même si maintenant commence à Avoir une belle maison un chien... Hmm. La réussite sociale dans sa grandeur. Toujours être en de mes parents, de mon père, de ma belle sœur et de mes grands-parents. Voilà, j'adore la famille, j'adore les éleveurs. C'est plus élevé comme ça, c'était pas vraiment famille, c'était vraiment que mes parents, de mes grands-parents. Enfin, voilà, j'ai pas du tout été élevé dans situation de d'autres et pourtant j'adore ça et j'espère plus tard pouvoir l'avoir, cette famille que veux. Je suis pas famille du tout, mais pas du tout famille. Je, je, je m'inventais une vie là. Je, en fait, je m'inventais des, des, des choses qui ne sont pas moi pour correspondre aux standards sociaux parce qu'avoir une famille c'est bien, en fait, bien, mais je suis pas famille du tout, je mens. Bah les couilles, c'est très bizarre comme façon de penser, mais je trouve que les amis c'est sous-côté et que la famille c'est sur-côté. Et je m'entends très très bien avec mes deux parents, avec mon frère, avec ma belle-soeur, avec mes grands-parents, mais c'est sur-côté de ouf. des gros repas de famille, même si je sais, tout le monde, suis bizarre. Les gros repas de famille, je déteste ça, C'est ce que je raconte, mais qui est cette... Je... Mais pas du tout, mais je ne sais pas même pas ce que je raconte, j'ai jamais aimé ça. On dit toujours les liens du sang, mais c'est pas parce que t'as des gènes en commun que tu dois forcément t'entendre. Totalement Et totalement, et le truc c'est que les liens du sang, du coup, en fait, à cause des liens du sang, ben bah, en fait, il y a plein de gens qui... Enfin, à cause de ce mythe qui est que la famille c'est plus fort que tout, nanana... Il y a plein de gens qui sont dans des familles toxiques et qui, qui peuvent pas partir parce que... Euh, parce que ben... Bah, euh, parce qu'ils ont un... Voilà quoi. Oh c'est marrant, j'ai regardé la vidéo sur les complexes physiques Comme ça, c'est un peu le thème de la dernière vidéo YouTube. Alors là j'étais super jeune, ouais là j'avais peut-être 19-20 ans grand maximum. Si t'aimes pas tes cuisses, si t'aimes pas tes formes, si tu te trouves pas bah, assez jolie, si tu complexes, cette vidéo est faite pour toi. Hey everybody oh, <rire> on je me retrouve avec la vidéo faut que je me remette. <rire> A chaque fois je m'attends pas, je me surprends. <rire> et quand vous avez bien lu, pour l'enquête sur les complexes physiques et surtout comment y faire face. Alors avant tout, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute. Je ne suis pas psychologue mais maintenant je le suis presque, ok à cette époque, j'avais pas du tout ambition à devenir psychologue. Moi, je voulais devenir actrice. J'ai passé d'abdos, bon, la poitrine, n'en parle pas, pas j'aime pas les doigts. Et vous savez pourquoi on complexe autant les et les Parce qu'on pense que les autres, elles sont plus heureux que nous. C'est tout, c'est tout con. On pense que les autres sont plus heureux que nous, Elle c'est tout comme. <rire> je suis totalement d'accord avec elle. En vrai, ça va, hein, j'avais un début de... Par exemple, la fille, euh, bah, par exemple, une fille comme vous wow, elle est belle, elle est fine. Mais on se voit jamais vraiment comme les autres. Et cette grande fille que vous jalousez et que vous vous dites quelle connard, moi je suis qui des grosse, et bien elle aussi elle a des complexes. Elle complexe par exemple sur son nez, sur ses oreilles. Elle est complexe à la con, c'est n'importe quoi. Et tout le monde complexe sur quelque chose. Il faut arrêter de croire que la fille euh, à côté est plus heureuse que vous. Mais c'est surtout que, en fait, avant je faisais des vidéos d'un point de vue plus euh, humain. Et maintenant je fais plus d'un point de vue social. Et les garçons, ils aiment pas s'ennuyer. Alors il faut arrêter de croire que. On s'en bat les couilles de ce qu'ils aiment ou pas les garçons, putain Léa, tu nous saoules, <rire> on s'en fout Alors je vais vous amener dans ma salle de bain pour vous présenter deux petites routines pour s'accepter, c'est donc le gommage et l'hydratation. Oh, Aujourd'hui je suis vraiment... Euh contre ça et j'en ai parlé dans un post Instagram on dit oui euh, la beauté ça passe par, euh, par le physique enfin être bien dans sa tête il faut être bien dans son corps et du coup pour ça ben, surtout en tant que femme eh bon, on, va, on va prendre euh, le temps de, de se chouchouter, de prendre des gommages de, de euh, faire ses ongles, de faire ses vaches de se maquiller, de, de s'apprêter de faire du shopping et tout et en fait moi je suis pas d'accord avec ça je pense que c'est d'abord on est bien dans sa tête et après on est bien dans son corps etc et on est dans une société qui nous pousse à consommer toujours plus etc et surtout quand on est une femme et pour moi euh, c'est pas ça prendre soin de soi pour moi prendre soin de soi, c'est déconnecter des réseaux, se poser, poser son cerveau, des activités qui nous nourrissent de l'intérieur. En fait, la question, c'est pourquoi quand on est une femme, prendre soin de soi, ça se limite souvent, à, enfin, ça va directement à faire des soins de la peau, soins du corps, etc. Alors que quand t'es un mec, pas du tout. Et puis bon, ils ont bien raison de faire ça, puisque si on consomme pas, la société capitaliste ne fonctionne pas. C'est quoi une pick me Alors une pick me, en vrai, c'est un peu réjoratif euh, pour les femmes. Mais bon, comme c'est sur moi-même, peut-être que j'ai plus le droit de l'utiliser. Mais en gros, c'est une meuf qui s'appelle une choisie-moi. Des femmes qui qui vont dé défoncer les autres femmes par exemple euh, qui va dénoncer un truc euh, en disant oui euh, moi j'ai vécu ça ou les hommes ils sont comme ça elle va dire ah non mais pas du tout euh. ça va être une fille qui va toujours dire alors moi je me maquille très peu elle va toujours se, se ranger du côté du mec pour être sûre de d'être choisie en gros et du coup elle va tout faire en fonction de l'homme en vrai c'est un peu sexiste et tout parce que, en soi bon j'étais une pickme de ouf et euh, je le faisais parce que ben, on est dans une société où de toute façon j'avais pas d'autre but dans ma vie que d'être choisie par les hommes et j'étais éduquée là-dedans et du coup c'était une réelle souffrance pour moi et, euh, et du coup quand tu traites une de Pikmi, c'est euh, un peu invisibiliser euh, ce qu'elle vit au quotidien et le fait qu'elle n'ait pas déconstruire sur ce sujet. Et c'est pas toujours simple de, de se déconstruire là-dessus. Du coup, comme c'est moi et moi-même, je peux me dire que, euh, que je suis une Pikmi, quoi. Ouais, ouais, le je suis pas comme les autres filles, ça fait très pick me de ouf. Moi, je le disais ou ouais, je traîne qu'avec les garçons parce que les filles, ça se prend trop la tête. Euh, moi, je suis une meuf simple. Euh, na, na, na, na, en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux vous montrer mes anciennes vidéos où euh, j'avais des TCA et je me rendais pas compte. J'ai envie qu'on regarde ça ensemble parce que ça a beaucoup changé et même ces dernières années. Très récemment, hein, c'est à dire là, je vais vous montrer du vieux, vieux, vieux, mais euh, même sur ces trois dernières années, j'ai eu un, une période où euh, j'ai eu à commencer à avoir un déclic, mais le déclic était encore tout euh, petit, et ensuite euh, bah, on en est où on en est aujourd'hui. Donc je sais pas si vous êtes euh, opé avec tout ça, si vous êtes à jour sur tout ça, mais euh, je pense que ça peut être intéressant. Du coup, euh, 2017, la vidéo, je l'avais appelée Je suis grosse, et. Euh, c'est une vidéo un peu triste sur les, les troubles du, du, du poids. J'avais dit, 19-20 quand j'ai commencé mes vidéos. Et évidemment, à 19-20 ans, j'étais la plus vente de tout ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à mon poids, non pas mon poids le plus haut, mais un des poids les plus hauts que j'ai déjà pris de ma vie. Et évidemment, vous avez vu mon évolution. J'ai pris euh, 6 kilos. Si je pouvais me parler, je me dirais, tu sais, Léa, tant que tu fais des régimes, tu vas continuer de grossir. Et c'est ce qui va carrément se passer en fait. Je n'avais pas de sous, donc je ne me que de riz. Et puis après, j'ai gagné de ma vie. Et moi, et la boue, c'est une grande histoire. De c'est normal, tu as des TCA. C'est vraiment très compliqué de, pour moi de faire la régime. J'adore tout ce qui est. C'est normal, tu as des TCA et que les régimes, ça ne fonctionne pas. <rire> c'est tellement euh, basique, simple, comme pourrait dire oral -San. Mais euh, en fait, c'est pas que je peux pas faire de régime. C'est juste que je suis humaine et que comme je me restreins, et bien, après la restriction, après avoir euh, mangé que des trucs hyper healthy, soi-disant, etc., bien, je suis obsédée par la nourriture vu que je me force à manger des choses que je n'ai pas forcément envie de manger. Et ensuite, bien, je craque pour des trucs comme ça. Genre, c'est logique. En fait, aujourd'hui, euh, ça me donne pas du tout envie. <rire> genre je suis en mode ouais c'est de la bouffe je me genre vraiment j'ai une obsession pour la nourriture à cette époque je pense être parce que j'aime la nourriture mais en fait c'est parce que je passe ma vie à me restreindre de grail et du coup bah ça fait que euh, je bouffe tout et n'importe quoi quoi. Il que comme grosse. La première chose qu'on va me dire qu'on va pas être d'accord avec moi c'est toi t'es grosse. savoir que je fais 54 55 kg et que je On est tellement dans mon cas quoi et c'est pour ça que j'en parle autant. Là, je faisais 54 kg, je suis montée euh, en sortie des TCA à 65 kg. Parce que quand je suis sortie des TCA, et toutes les années de restrictions alimentaires, ben, je les ai vécues. Quoi. Genre, euh, mon corps a dit, enfin, euh, le temps qu'on qu se refasse confiance lui et moi, parce que quand vous ne mangez pas et que vous sacrifiez votre corps à faire un régime et à, à être à la diète, vous restez, genre la plupart du temps, c'est une à deux semaines euh, en étant bien en faisant du sport etc etc et ensuite vous allez craquer euh, dans la troisième ou quatrième semaine ou même le mois qui va suivre et vous allez manger énormément parce que votre corps il va être en mode peu vert tu vois il va tout faire pour que vous graillez en fait pour que vous mangez des trucs qui sont nice et tout enfin votre cerveau il va dire là les gars euh, voilà et tout ce que vous allez manger vous allez, vous allez le stocker deux fois plus dans le but de que la prochaine fois où vous allez euh, re restreindre votre nourriture ou la prochaine fois où vous allez refaire un régime et eh ben votre corps il va stocker en fait pour pas se retrouver en déficit euh, comme il a été quand vous faites la restriction et ça fait que du coup vous stockez parce que bah, la graisse, euh, ça ne se démultiplie pas. En fait, euh, par exemple, si euh, demain, je venais à prendre 50 kg et faire 100 kilos et que je repère ces, ces 50 kg, eh bien la graisse, en fait, euh, les cellules graisseuses, même si elles diminuent en taille, elles restent aussi nombreuses. C'est-à-dire que si je monte, à, à par exemple, à 100 kg, je vais avoir, euh, imaginons, euh, 300 cellules graisseuses. Et eh bien, quand je vais redescendre à 50 kilos, bah, les 300, elles seront toujours là, en fait. En fait, c'est un élastique que vous tirez, mais ça revient jamais dans l'autre sens, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a autant d'obésité que c'est aussi dur de sortir de l'obésité, parce qu'en fait, on ne peut pas revenir réellement en arrière. Donc le but, c'est éviter que les gens tombent dans l'obésité, parce que mais le chemin, ça se fait pas quand t'es obèse. En fait, ça se fait à la base et à la base, déjà, pour éviter de grossir, il faut arrêter de promouvoir des régimes, il faut arrêter de promouvoir des corps minces, il faut arrêter tout ça, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à faire des régimes, je faisais 47 kilos et ça n'a pas de sens. Et de toute façon, quoi que en soit, si j'étais super mince, super verte des gros abdos, il euh, y a des gens qui le trouveraient moche si j'étais. En... pour moi être mince au euh, en fait, franchement, euh, je vous montre ce que c'était pour moi être mince. Si si mua, quoi. C'était elle était enfin euh, elle était normale quoi. Pour moi elle était tu, tu ça n'a pas de sens. En fait ma pour moi ce qui était normal, c'est ce qui était déjà ultra mince. Donc du coup, ben moi je me trouvais tout le temps grosse et ça c'est parce que j'ai euh l'éducation qui va avec. En vrai, l'origine, t'as pas forcément besoin de connaître l'origine, mais euh, la prise de conscience est déjà vraiment énorme en fait. Parce que je pense que c'est multifactoriel, hein, euh, le fait d'avoir de, des TCA ou même la prise de poids, c'est pas euh, juste une seule chose et du coup, je pense que c'est compliqué de toujours tout comprendre. Oui, non, mais les gens obèses, tu sais, il faut pas promouvoir ça et tout, ils sont malades et tout. Et je suis en mode... Euh... Ils le savent, tu sais, ils se voient tous les jours dans un miroir, ils le savent qu'ils sont gros, ils le savent, la société leur appelle H24, pourquoi tu viens, en plus on parle pas des gens obèses, on parle des gens qui sont gros, être gros c'est pas forcément être obèse en fait, et en plus de ça, waouh, enfin je veux dire c'est bon, ils le savent, Enfin, tu crois qu'ils ont pas une balance, tu crois qu'ils prennent pas trop cher, tu crois qu'ils ont pas déjà assez de galère, enfin on dit qu'ils ont oublié qu'ils étaient gros, tu vois, mais absolument pas en fait, ils oublient pas qu'ils sont gros, et donc du coup, leur mettre une pression encore plus dessus tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est hyper contre-productif quoi. Euh, façon Je faisais du sport pour reperdre, c'est-à-dire je faisais du sport pendant un mois ou deux et ensuite je n'en faisais pas pendant deux mois ensuite j'en faisais un mois, après j'en faisais pas pendant deux mois parce que je faisais du sport pour maigrir en fait et non pour être bien dans ma peau. En fait le sport ça ne fait absolument pas maigrir et ça aussi c'est un mythe, il faudrait à peu près faire 8 heures de sport par jour pour espérer un minimum maigrir euh, sans se mettre en danger parce que sinon vous mangez pas, vous faites un peu de sport mais vous reprendrez... Euh... Enfin, c'est un cercle vicieux en fait, ça sert à rien de en fait, c'est une impression de contrôle et j'ai toujours été dans le contrôle et maintenant beaucoup moins puisque et en fait il faut arrêter surtout de vouloir tout contrôler, c'est pas normal mal de vouloir tout contrôler, euh, c'est pas vivable surtout et, euh, et du coup bah, je me suis mis à contrôler mon poids et à partir de là ça a été euh, petit à petit la descente aux enfers. Plus ou moins su, j'avais déjà du coup, pas que fini, enfin ça me détruisait vraiment moralement et voilà j'ai j'ai que c'était genre des... des fois j'allais très bien mais c'était un coup c'était bien, bien. Ouais du coup quand j'allais pas bien je contrôlais tout avec les TCA. Je sais pas, peut-être 6 mois, 7 mois, 8 mois que j'ai pas vomi par. Euh... Ah oui, parce que j'étais persuadée qu'en fait, que avoir des TCA c'était juste se faire vomir. Et pour sortir des TCA, il faut juste que j'arrête de me faire vomir. Et puis c'est bon, tu ouais. vois. Hein. Euh, mal. Alors des fois, je vomis parce que j'ai trop mangé. Ou... Et euh, mon tâteau, ouais, je... Des fois, je vomis parce que j'ai trop mangé, donc c'est normal, je dis. Et en fait, non, ce n'est pas normal. Parce que tu n'es pas censé te retrouver à vomir parce que tu as trop mangé. Aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de réapprendre, c'est-à-dire de manger en écoutant mon corps. C'est-à-dire je mange et si j'ai plus faim, je m'arrête. C'est-à-dire que je ne me retrouve plus à avoir trop mangé. Trop mangé, c'est-à-dire que tu as mangé sans écouter ton corps, c'est une compulsion. Et donc ce n'est pas normal de vomir non plus. Ouais. ouais, ouais surtout quoi, parce qu'en vrai, je dis TCA, mais en fait c'est plus anorexie mentale. Le bon terme, parce qu'en vrai TCA, c'est tellement, tellement, tellement, tellement vaste. Enfin c'est de l'anorexie la, mentale, en fait. C'est le fait d'être persuadé d'être gros et de vouloir contrôler son... T'as quoi t'as grossi, t'as grossi, grossi Oui j'ai grossi Et j'ai juste pas envie de commencer à me prendre la tête à me mettre mal pour ça Parce que je sais pourquoi j'ai grossi Parce que quand ça va pas je bouffe comme 10 C'est normal et En fait je m'en vais tellement que je mange pas pendant des semaines C'est un problème et... et même si je me fais pas vomir Je sais que c'est horrible pour ma santé Je sais que c'est horrible pour moi Et là je me fais la à moi-même hein, En même que je vous la fais à vous Vous n'êtes pas seul Et vous pouvez vous en sortir Moi j'ai eu la chance bah, de rencontrer mon copain Qui m'a a beaucoup aidé Je crois que non ça fait beaucoup plus de temps que je me suis je suis tellement loin J'suis de. Après parce que je note plus tout ça. Ben maintenant je fais ma vie genre. Bon, bon voilà, c'est le début et je me dis, t'inquiète, ça va aller. Euh, qui, a, qui, a été, qui est sortie il n'y a pas si longtemps et dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Elle est sortie en 2020, donc c'est-à-dire l'année dernière. J'étais persuadée d'être grosse et ça parle de la dysmorphophobie. J'étais encore dans le chercher l'approbation d'autrui par l'apparence. Comment me situer euh, sur mon physique entre être parrain, performé Là je sais que je porte un déguisement, c'est pas du tout moi. Hein. Moi je suis en jogos tout le temps, même là je me suis. Là, je sais que je me déguisais au taquet tout le temps. Et ça me prenait la tête parce que je me forçais à le faire alors qu'aujourd'hui je le fais beaucoup moins par forçage, mais plus par conscience, mais bref. Accepte. Je veux vraiment vous partager mon histoire parce que moi, c'est aller plus loin que l'acceptation. Il s'est passé quelque chose de magique entre en parenthèses, puisque du jour au lendemain, je ne me suis plus du tout vue de la même manière. dans sera mes... un mélange de drama life, un mélange de time to talk. Euh, si vous ne savez pas, vous pouvez vraiment me rejoindre sur Instagram. J'essaie de vous apprendre plein de choses. Comme je l'ai expliqué sur Twitter, le mot de mood trip il euh, y a souvent sur Ouais, ouais, ça me touche je... C'est le début, euh, c'est le début de moi, c'est vraiment le, le début de... De, de, de la Léa, là. vraiment de, de toutes tes constructions sur les, le social. à grossir et elle est très complexée par son poids. Ce passage est très important pour la suite de l'histoire puisque c'est via ma maman que j'ai à énormément de complexes. À qui Pardon, c'est toi les dessins Oui, mais à l'époque j'avais pas ma tablette graphique, je dessinais pas euh, comme je. Enfin, j'avais pas l'iPad, je dessinais vraiment en mode. Euh paint mais ça va tu sais <rire> mais oui c'est moi qui fais toutes mes illustrations et tous mes dessins depuis toujours euh... là c'était le début je commençais à, à dessiner un petit peu mais je le fais plus trop parce que ça me prend trop trop trop trop de temps même si j'adore ça de ouf <rire> des fois je me dis est ce que je suis vraiment guérie non, mais non, oui je sais je sais que oui maintenant mais là je sais que non mais je me pose tout le temps la question hein, de est-ce qu'on peut s'en sortir réellement Est-ce que je m'en suis sortie Comment je me sens Etc. C'est etc. des questions que je me pose hyper souvent. Parce que est-ce que des fois je me dis c'est la sortie est très très compliquée et je pense que c'est un travail qui sera à prendre, Parce que dans mon petit sac à dos de vie, bah, j'ai des mécanismes de. forcément. Euh, culpabilisation et tout ça, mais c'est plus des façons de me nourrir ou des façons de faire avec la nourriture qui sont devenues euh, normales entre guillemets, c'est à dire que des fois je me dis oh là là euh, peut-être que je mange trop mal, peut-être que si, peut-être que ça, euh, là il faudrait peut-être que je mange plus de légumes et tout, même si globalement ça reste exceptionnel que je me pose ces questions et que c'est de moins en moins souvent mais euh, j'essaye toujours euh, d'écouter mon corps et euh, d'arrêter de manger quand j'ai plus faim et ça ça reste Très difficile parce que j'ai toujours dans la tête de. Euh... Tu sais, quand vous êtes gosse, on vous dit hein, il faut que tu finisses ton assiette. Alors, du coup, je me force toujours à finir mes assiettes et là maintenant, je dois me dire il faut pas que tu finisses ton assiette. Et c'est dur de déconstruire quelque chose que j'ai appris en tant que gosse. Ou... Mais là, par exemple, j'ai fait un réel, le dernier réel que j'ai fait sur Instagram, un réel avec Kaya et dessus, je suis en sous vêtements et j'ai toujours du mal à me voir en euh, sous vêtements et de voir mon corps aujourd'hui qui, euh, bah, qui a pris du poids quoi. Et même si je m'accepte et tout, ça me fait toujours bizarre parce que sur les réseaux, c'est vraiment pas le corps qui est vendu et pourtant, j'ai un corps. Qui, qui vit quoi. Et... Routier, de de un petit peu mon poids de routier. Et euh, je suis restée donc à ce point-là pour permettre ça composée ça. En fait, j'ai une morphologie plutôt. Vous voyez une feuille à 4, c'est moi. Genre c'est-à-dire que je suis large, euh, des hanches, du, du corps et tout, je suis large, tu vois, je suis pas, je suis pas comme ça, tu vois Mais à travers les photos à ça, On disait souvent, ah mais t'as là, mais t'as perdu du poids. On même temps après, mais ça, t'as eu. Non, non, je n'ai jamais maigri, je n'ai jamais grossi, je suis toujours restée dans une norme pendant des années. Et euh... En fait, je savais que j'étais en train de m'en sortir, je savais que j'étais en train de déconstruire un petit peu tout ce qui était poids et que j'étais dans le faux, mais j'avais pas encore conscience, et c'est il n'y a pas si longtemps, hein, de comment ça fonctionnait les TCA, enfin, en tout cas, comment ça fonctionnait la mentale et pourquoi euh, les régimes me faisaient autant grossir, etc. etc. J'étais juste en train de me dire, oh, vas-y, ça m'a saoulé, j'arrête de me prendre la tête et je vis ma vie comme je l'entends. Wow mais je en wow, mais dis donc, t'as fait un régime sans rien faire dans ta vie, tu vois. Et là, tu je trouve que, en fait, il y a un truc qui me gêne dans cette vidéo, précisément, c'est le fait d'être aussi contente de ne pas être grosse. On, a, on est éduqué à avoir peur donc de grossir et des gros. Et en fait, dans ce moment-là, en fait, je découvre que je suis pas grosse et on dirait que j'ai découvert la, sept, la septième merveille du monde. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça devrait pas euh, être comme ça dans ma tête. En mode, oh là là, oh là là, heureusement que je suis pas grosse, hein, <rire> t'imagines. Et ça, ça me gêne énormément euh, dans mon discours euh, aujourd'hui. Qui n'est plus du tout. Euh... Pareil quoi. Une fille qui est très très mince, oui, t'as anorexie il va te faire soigner, nanani, nanana. c'est pas pas de partager ça, mais à une fille très ronde, oui, c'est du body positif, si t'attaques une fille trop ronde, c'est de la grossophobie, etc. Je ne dis pas qu'il faut aller attaquer, les personnes qui sont très minces ou très rondes. Je suis pas du tout d'accord avec ce que je dis là. Vraiment, je suis en désaccord avec ça. Évidemment, non, c'est chacun de sa vie, chacun son combat. Personne n'a à dire à qui que ce soit de quoi faire. Mais juste que je prends le principe que quand t'es dans l'extrême ou l'autre et que t'es dans la maladie trop trop mince, c'est-à-dire dans l'anorexie ou trop trop ronde, cest l'obésité. Alors l'anorexie et l'obésité, ce n'est pas du tout les mêmes choses. En fait, l'anorexie, c'est une L'obésité, c'est autre chose encore. Donc, ça n'a pas de rapport, pas du tout d'accord avec ce que je dis. Et je trouve ça très problématique à ce moment de la si vidéo. L'obésité et l'anorexie sont des maladies. Il n'ont pas dire aux jeunes dire que c'était bien, alors que c'est des maladies. Je ne sais pas si vous avez compris. Personne à dire à qui que ce soit que ça soit dans n'importe quelle catégorie de corps, que ça soit dans l'extrême ou un autre. Personne à juger un corps. Que je dis là, je trouve ça très grossophobe et ça me pose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 t'as mis en pause! Et quand je voyais très mal dans ma peau, je courais naïvement à travers un idéal de vie qui me rendrait jamais heureuse. Et puis, vraiment, les gens qui jugent sur les apparences et tout ça, je les trouve stupides. Et est-ce qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne trouve plus ces gens stupides. Je tiens à préciser que euh, dire que les gens sont stupides, ça fait de nous des gens stupides. Aujourd'hui, je suis plus en paix avec la moi de 15 ans. Avant, je la détestais vraiment. Maintenant, je suis en mode, je comprends pourquoi j'étais comme ça et je comprends ce qui m'a poussé à être comme ça. Je comprends euh, pourquoi j'en étais arrivée à ce point et pourquoi j'étais je... cette personne comme ça. Et non, j'étais pas stupide. Bien au contraire, j'étais juste hyper matrixée dans une société qui me poussait à être et à devenir ce genre de personne. Je ne peux pas être condescendante avec la moi du passé parce que voilà. Il faut toujours se poser cette question de pourquoi je fais des choses comme ça et est-ce que je les fais pour moi C'est fou parce que c'est pas si vieux et tout, mais c'est le début tellement de déconstruction parce que c'est vraiment les prémices. Et ça se fait petit à petit, ça fait des petits chemins, des petits fourmillements et je trouve ça dingue. Ok, je m'en suis sortie mais si la personne d'en face, elle le fait pas, c'est pas parce qu'elle est nulle, ou parce que c'est une merde, ou parce qu'elle est faible, ou parce qu'elle manque de motivation. Non, c'est juste que eh bien, elle est pas prête, ou c'est pas le bon moment, et parce que dans la société, bah, elle est dans un milieu qui fait que. En fait, on est trop différents, on a tous des sacs à dos de vie différents. Et euh, avant, j'avais beaucoup de mal à me dire, oui, bah, moi je l'ai fait, tu peux le faire, alors que c'est pas vrai, en fait. C'est un peu le principe de. Euh de méritocratie. Et j'étais encore en plein dedans. Après, à cette période, il y avait aussi. enfin euh, C'était le début un petit peu de la vague de l'ENA Situation. J'essayais. En fait, j'étais toujours à cette période où j'essayais de me déconstruire de tout ça, mais à la fois, bah, ce qu'elle faisait, moi j'aimais bien. À la fois, j'étais en mode, mais j'aime bien ce qu'elle fait, mais à la fois, j'ai du mal parce que je suis pas d'accord avec ça, mais à la fois, c'est bien. Et du coup, j'étais un peu entre cette demi-mesure de faire ce qui est fait le plus en YouTube France, c'est-à-dire du l'ENA Situation qui a été plagié et replagié, et un peu m'inspirer un petit peu de cette recette qui avait l'air de tant marcher. Et à la fois, d'être moi-même. Bon, finalement, j'ai décidé de faire de l'anticapitalisme. Du coup, bon, c'est pas du tout la vague de l'ENA et c'est pas du tout euh, ce que j'ai envie de faire. Mais c'est vrai que là, j'étais encore entre cette... Euh, à me tâtonner, on va dire. Euh, pas se victimiser. Euh, je sais pas. Encore une fois, c'est un... En fait, pour moi, le mot victime, de... c'est aussi euh, hyper euh, vu négativement, mais je pars du principe où si on a besoin de se victimiser, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, et, euh, et je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. En fait, on dit toujours oui, ça, il faut faire, ça, il faut pas faire, ça, il faut dire, ça, il faut pas dire. Mais en vrai, en fait, il faut juste essayer de comprendre, en fait, toujours se demander pourquoi on fait les choses. En fait, on peut tout faire, mais toujours en se demandant, mais pourquoi on en est là Pourquoi on fait ces choses Pourquoi si Pourquoi ça Etc, etc, quoi. En fait, j'ai commencé à me demander toujours pourquoi, pourquoi on fait ça Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose euh, Et même euh, les choses les plus bienveillantes. Et euh, du coup, j'essaie toujours de me demander pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Je voulais vous parler notamment de... Du coup de féminisme et, euh, et d'agression et de sujets un peu pas très joyeux, euh, en fait pendant longtemps j'ai intériorisé beaucoup de choses et notamment des choses que j'ai vécues euh, qui ne sont pas du tout normales.